Je participe à la Coupe du Monde. TheGleafG, vous connaissez certainement, l'un des plus grands streamers mondiaux d'origine espagnole, organise sa propre Coupe du Monde. Pour ceux qui ont un doute sur qui est cette personne, il a le record de viveurs de 2 millions de viewers sur Twitch avec son skin Fortnite. Samedi 26 novembre, il organise sa propre Coupe du Monde sur deux jours, avec phase de qualification le samedi, demi-finale et finale le dimanche, et j'ai été contacté pour être capitaine de l'équipe de France. Et dans cette Coupe du Monde, on affrontera cinq autres équipes, le Mexique, la Colombie, le Portugal, l'Espagne et l'Argentine. Et pour ceux qui ont encore un doute, on parle bien d'un vrai foot, une vraie Coupe du Monde, du 11 contre 11, et pour ça il faut un stade. On sera dans le stade mythique de Séville, dans le sud de l'Espagne. Ça a été un peu difficile parce qu'en 5 jours, il m'a dit faut que tu trouves 20 streamers youtubeurs qui sont capables de t'accompagner, que tu chopes toutes leurs informations, nom, prénom, taille de bonnet, enfin bref, un truc un peu compliqué. Et après des heures à travailler sur le projet, que ce soit en cours, chez moi ou pendant mon sommeil, j'ai réussi à réunir 20 streamers youtubeurs. Pour en citer quelques-uns, Brox, Bichou, Vinsky, Xilia et Shinu, Boumesama, Melchior et beaucoup d'autres. L'équipe est archi motivée, on s'entraîne tous comme des tarés. Notre objectif bien évidemment, ramener la coupe à la maison et j'espère que vous serez derrière nous. Alors je sais, il n'y a pas les gros noms du Twitch game français. J'ai fait comme j'ai pu en 5 jours pour ramener des potes, des amis, des potes de potes, quelques personnalités et surtout des gens qui sont fans de foot. Je vous fais confiance pour laisser un maximum de commentaires positifs. Parce que les négatifs, euh, voilà... Et je vous donne rendez-vous samedi 26 novembre, dans la soirée, je communiquerai l'heure après, pour le premier match de la compétition, en espérant qu'on le gagne. J'ai trop hâte J'ai trop hâte, sa mère Ouais Allo Mec, le ah. PvP, c'est du PvP 1.7 Comment ça Je te jure que c'est du PvP 1.7. Genre, essaye de mettre des Z-taps des et des strafes comme en set. Je vais voir comment se trouve facile le combo. Genre, ah ouais. euh... Ouais, sur tu vois qu'ils ont le dev de base en 1.7 et... Bah, je sais pas comment ils ont fait leur coup, mais les animations, c'est des animations 1.7. Bon, bah, en tout cas, ouais. on est parti pour du Bedwars. Bedwars qui est un mélange de rush et de PvP, j'ai l'impression. Attends, c'est Concher... où C'est là, non Ok, c'est bon, j'ai tout. Vas-y, bah, allez. Viens. Je te laisse protéger, moi je vais faire du sneak des sneaks les gars. J'ai vu y'avait un délire hop, de piège je crois mais hop, je sais pas comment ça marche. c'est que ça c'est comme le bedwars de base hein Il y a des pièges Faut hein. <rire> obstruer le lit ou pas, je sais pas comment Oui ça oui marche, tu peux obstruer le lit oui. Pour le casser ils peuvent pas le casser à la main, ils sont obligés d'avoir une TNT. Ah ah oui d'accord ok oh, j'ai pas du tout oh. suivi comment ça marchait frérot. C'est pour ça que c'est un mélange de Bedwars et de et de rush pour moi parce que. Euh, ouais euh... c'est pas genre c'est pas le Bedwars pixel quoi. Ouais c'est ça. Il y, y a des rouges, il y a des rouges ouais, C'est bon c'est bon. Il prend pas KB. Ok c'est bon. Iron. Euh prenez. du gold, en vrai le gold ça sert à quelque chose non Oui, oui euh, ramène ramène ramène Ouais Vas-y bah j'arrive hein Et de pas prendre trop cher avant que j'arrive, avant que je sois là Ok Ah ouais, c'est bon Oh Gustave lui C'est bon Ouais je te jure le pvp j'ai vraiment peu dans en Asset C'est trop bizarre Tu marre hein Ouais, j'en ai tué un, mais y a le. Deuxième Let's go! Cher. Ah, les boules de feu, c'est 45 de bronze, en vrai, c'est jouable! Hein ah, c'est pas cher, par contre. Ouais, en, gros, en gros, le mage, il permet d'avoir les, les améliorations et tout. Ouais, c'est bon. Tu lootes pas le stuff. Ça, c'est pas ouf, par contre. Oh non. Ah, mais c'est parce que tu le gardes! Oui, tu gardes tu le, gardes stuff, par le stuff quand oui, tu meurs! Oui, c'est pour ça que c'est oh assez insane, en vrai. C'est mal pour toi d'être... d'avoir euh, un bedwars avec, en étant stack Non non c'est pas que c'est mal c'est juste que... Euh, tu sais genre c'est... on va dire que c'est pas punitif de mourir Je vois ce que tu veux. Et du coup c'est un peu relou Enfin après c'est un choix comme un autre mais... Ouais, si bah on, je sais pas si on garde l'épée ou pas Oh non il, il panique Ok c'est bon je l'ai tué bon, ouais, le Oh je récupère son loot c'est trop bien Oh les boules de feu ils augmentent de prix au fur et à mesure Frère t'es en train de découvrir des trucs, moi je suis juste en train de faire des petits ponts en hein, Pierre euh... Les mecs Je pense qu'elles augmentent à chaque achat pour l'équipe, c'est pas toi Parce le mec je... au milieu là, Fares. Oh, y'a pas de KB! Ah, mais attends, mais c'est toi que j'aide là. Oui. Si tu te retournes, genre comme ça là, Y a pas de boost avec les boules de feu. Ah, ça perd de la mobilité. Mais c'est quoi comme et... team les jaunes? Ils sont pas si je suis content. Comment ça, tu perds de la mobilité. Genre, ça marche comment les boules de feu? Explique-moi de ce pilon. Non, mais de, de base, de base, tu peux te caber avec les boules de feu pour euh, faire ouais. du grand jump et tout, tu vois. Et là, euh, non, c'est juste ça explose en fait. Ok. Et ça casse ouais. des blocs. Mais je pense que ça te fait pas de dégâts à toi, ça va faire des dégâts aux autres. Enfin, tu vas pas, pas aussi comme... vite que sur certains, tu vois. Ouais, c'est pas comme sur Epixel où tu peux te boost sur 90 blocs en balançant une boule de feu derrière. Exactement. Toi. Ah, le spawner de diamant s'active que dans 5 minutes J'ai l'impression que du coup c'est beaucoup plus. Euh... Je vais essayer le Ouais, j'ai l'impression que le bot de jeu est pensé pour que les parties durent 10 minutes, genre. C'est plus en mode faut prendre le temps de ce stuff, etc. Contrairement à d'autres euh, serveurs, quoi. Ouais. Oh, ils sont enchantes, what the fuck Je l'ai tué, mais ils sont enchantes, frère. Ouais, Comment ils sont C'est à cause des... Euh, des mages. Attends, regarde, je le mets. Amélioration tranchant. Ah ouais, putain, c'est lourd. Voilà. Pour... Ouais, mais et cool. là, le prix, le prix a augmenté, ok, à 12 iron. Qui a augmenté pendant 1 minute 25. Ah, ok, non, ça va en vrai. Alors j'ai sauté dans le vide. En vrai, ça va. Les prix, ils ont dit ils sont augmentés pendant 1 minute. C'est à dire que tu dois attendre 1 minute avant de, de, de. Ok. Attends, je regarde si, je... si on peut se boost quand même. Et tu vois, par exemple, euh, je savais pas, mais tu, tu perds pas l'armure, mais tu perds l'épée. <rire> Bon les TNT on peut se boost mais c'est pas le, le, le boost du siècle non plus. Pour le moment je suis un peu sceptique tu vois. Quand tu meurs tu perds un niveau de pioche. On va tester, on va tester sur tout ce qui est canon et tout parce qu'en vrai ça m'intéresse. Je vais même aller dans la base d'à côté et essaye de protéger la base en attendant. Ah, attends si je fais ça. Et peut-être 4 maintenant. <rire> ouais non, il hein, a pas de canon à TNT. Non y'a a pas de canon. Putain. En vrai de vrai, faut, faudra peut-être faire des feedbacks, vous voyez. Non mais après, je pense qu'il y a des trucs à améliorer, tout ce qui est normal de toute façon. Après ils ont dit, ils ont dit qu'ils allaient écouter les, les, les avis de la communauté et tout, donc j'ai bon espoir que ça, ça, ça, ça, ça soit tranquille après. quoi. Euh, je peux nous faire une épée en diamant chacun si tu veux. Voilà. Mais les canons à TNT c'est une époque révolue Non mais non mais en fait là pour le moins il manque juste beaucoup de mobilité Tu peux pas te boost avec les, les boules de feu Tu peux difficilement te boost avec une TNT Tu peux pas faire de canon du coup c'est juste du PVP épais tu vois T'as plus de moves skillés etc tu vois ce que Par contre euh, ils sont très très très très très stack hein. Est-ce que les fireballs ils ont une range ou c'est comme sur les pixels Et de pas mourir oh Ah c'est raté c'est ça non, j'ai pas encore loupé. Merci. Ah. Pour le moment je joue avec leur corps, hein, mais euh... je... il je pas, je fallait juste que je récupère un peu d'or et je... je vais les pêcher par, euh, par chez eux. Ils jettent pas trop sur moi, genre... What ah mais t'es là Oh moi j'ai glissé, chef <rire> <rire> Ça, justement. <rire> après enfin, tout, tout ce que j'ai fait Après tout ce que j'ai fait Mais moi je suis dégoûté enfin, Ça fait une heure que tu joues avec leur couille Et là tu fais ça Oui oui oui, oui, oui, oui, oui J'assume Ouais, Je pense qu'il manque un poil de dynamisme Sur le Bedwars. Si tu veux je peux avancer dans leur base là. <rire> j'ai entendu un, un élément de rage Il a balancé une boule de feu frère Je me suis fait baiser Oh ça y est Ils sortent pas de leur base, Fares C'est indécent ce que je lui fais Mais ils sont relous, ils sortent pas de leur base Ça y est, amusez-vous Oh non Non, je suis dommage C'est pas méchant, mais ça fait 40 minutes J'y pose de l'endstone dans leur base quoi. C'est notre league qui est détruit C'est notre qui est détruit, Fares, là Pourquoi on va perdre contre des noobs Non, non, c'est pas possible Alors, Fares, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont avoir des épées en Peut-être T'as de l'or 6 On va miner très rapidement, mec J'ai deux TNT aussi. Et j'ai okay. des Fireballs. Il y a un mec devant nous. Je le vois, il arrive. Ouais, il je le vois, motivé. mais je crois que Addiction c'est un petit chilou, lui, il aime bien les Fireballs. Avance, hein, c'est Il a raté sa Fireball. Tu lâches avec toi. Non Tu peux finir Non, tu peux voilà. pas. Ils ont mis Non. Si. <rire> bon, j'ai le seum. Ah. Ah bah lui. Il, il a sauté dans le vide de l'autre. Non. Tu peux péter le lit si t'as une TNT. Oh, bien joué, bro. Oh, je crois que j'ai loupé Oui, t'as effectivement loupé, mais y en a un qui a ressorté dans le vide. Oh Donc non, je... c'est une blague. Non, j'ai plus TNT. Non, faut mettre la TNT sur le lit. Ah. Attendez, je peux, gagner en AV2, je peux gagner en AV2. Parce que moi, j'aurais pu péter le lit plein de fois s'il n'y avait pas eu besoin de TNT. Mais non, voilà, il faut une TNT. Ah, là, c'est bon. Oh voilà Bien sûr qu'il faut il une TNT. Il est tout seul dans la base là. Tu peux le... Oh là, faut de chat de fou là. Gars, il va mourir. Hein. Il va jouer sur le bridge là. Oh, t'es trop fort, what ouais, the fuck, bon. mec. Venez Je vais dire où il est. Non, non, dis pas, dis pas, dis pas. Okay, dis pas. Je, dis pas. Okay, je, je dis sais, pas. je sais où il est, je sais, j'ai besoin de personne. Mais tu sais que s'il si a une Fireball, t'es mort aussi, Fares. Non. Ok. Je vais, il, on va perdre comme ça, regarde. <rire> il est perdu. Bon, bon, ça là, t'es en encore plus stressé. Hein. <rire> là, là, là, il est en stress, là. Oh non. Il fait quoi, là Allez! <rire> J'ai cru que t'allais perdre. vas ouais. Et ça dure Pouh 21 minutes! J'avoue que oh, c'est long! Le mode de jeu, c'est une game sub <rire> <rire> <rire> Allez! On lance quand même! Écoute, pas objectif de... gagné en moins de 15 minutes. Mais ça, en fait, ça fait penser un peu au. Pas les rushs euh, funcraft, les rushs, c'est genre Rushland et tout là où ça pèse. Non, même funcraft, des... même funcraft, hein, ça, ça se prenait autant aussi vite. Moi, ça me fait vraiment penser au rush, tu sais, quand Hyper il faisait des bases en endstone avec un arc quoi. Ok, c'est sont sur moi, ils ont leur énervé. Hein. Hmm. Ok, mort. Ah, je suis mort aussi. Tu l'as eu euh, J'ai une pioche en fer en vrai. Vas-y, mais moi je suis en train de les tenir. Euh... Je suis à l'or quoi, ils sont, ils avancent pas, ils sont bloqués. Ah oui. Ah non, mais je qu'ils avaient beaucoup d'Enson. Ils sont juste pas dans le vide et c'est bon. Moi je suis mort. Hein. Ok, ferme ma TNT normalement si tu creuses un peu et ma pioche en place. Non, je vais pas pouvoir. Ouais. Oh ah, il, les okay. rouges. il les rouges. est rouge, il est rouge, on en milieu en plein milieu. Toi, oh non, non il est nul. Oh non regardez ça se, voyait, ça se voit il est nul ouais Oh non bichette aucune compassion pour lui Oh non non non c'est terrible Oh ça se voyait il était euh, il était nouveau sur le jeu D'ailleurs Fares je t'ai déjà parlé de VV France <rire> J'ai déjà entendu parler de, de mes cartes Pokémon digitales Oh non c'est terrible euh, T'as pas une pêche fer parce que je crois qu'on peut pas casser l'Enstone, je crois. Non, avec une poche en pierre, on peut pas casser l'Enstone. Ils vont chez nous, les rouges, ils vont chez nous. Ok, j'y vais. Ouais, en vrai, l'Enstone c'est fort pour bloquer parce qu'on peut pas casser, je suis sûr de j'ai essayé. Ça va, en fait, faut juste qu'on fasse un tour, Dès qu'on a le tranchant, on peut enchaîner. Oh non, y'a le rouge qui est revenu On a un regard, combo, c'est fini. Vas-y, bah c'est fini. Non, je vais pas combo du tout. Ah, ils se font baiser par les autres T'aimons de tirer notre épingle du jeu. Faut qu'on aille où Je te suis. Mais t'es mort là en fait frérot Il s'est passé un truc terrible Vraiment genre waouh. Mec il y a eu 4 personnes Vraiment 4 personnes qui sont venues sur moi PVP et tout Mec j'ai tous et ça un demi-coeur Je suis pas je suis les bleus là. Je suis les bleus Il ont vraiment une TNT vite Ça coûte Quoi une TNT 4 Et j'ai que 2 J'ai accès à leur lien J'ai juste pas de TNT J'ai pas assez C'est bon j'ai une TNT j'arrive J'ai pas de bloc Tu passes par où vite J'arrive j'arrive j'arrive j'arrive. vite vite vite vite vite vite Toujours on la peut salarie. les bloquer On peut les bloquer chez eux C'est bon, ça va faire boum bon. Je mors. mort <rire> On peut les bloquer chez eux Il oh. y a les verts euh, qui arrivent Ah, ils sont bien stuff comparé à nous, Fares. Mais non, on va les fumer. Fares, tu m'aides pas, là C'est bon. Par contre, j'ai pas compris comment acheter efficacement... Euh... Moi aussi. Oh putain, mec, je suis en train de... Ok, Fares, on ne gagnera pas en 15 minutes. Quoi je suis en train de voir les rouges, ils ont pas bridge sur l'or mais ils ont une base, c'est full and stone et bois, frère. Je péte un Les gens sont malades. Sur le sur le bridge pour aller à chez eux ou directement chez eux oh. Oui. Oh. oh non non non non non non non non non En fait le truc c'est que les gens jouent pas du tout agressif, les gens jouent vraiment très tempo en plus donc Ah euh... oui oui oui les rouges, ah oui oui oui Oui tu vois les rouges Ah que oui ah, les rouges ils jouent pas au même jeu que nous, eux ils sont en Palen Kingdom. Attends, y'a un, un vert chez nous, Fares, Fares, Fares Ah bah, bon il est foutu. Ah ouais, à ce point là Bah, je pense que oui, oui, hein, oui, Oui, oui, hein. je, je vois un truc. Ouais, explosé, il a mis TNT là, là je crois, non Ouais, ouais, j'ai l'impression ouais, Attends, pourquoi ça a écrit lit détruit Mec, like, je suis back, tout seul. Back, hein. back, back, back, back, back, back, je suis là. Alors là, mais. Moi, ça a écrit lit des J'ai du mal à croire que. Non, il s'est passé bah, un truc terrible. On avait un puits d'art à côté, en fait. On n'est est pas rendu compte. Waouh, waouh, waouh! Bah, ouais, frère, du coup. Euh... Bah, du ah ouais, coup, ouais. on est Max, quoi. En vrai, de toute façon, gagner avec un lit, c'est trop. Vas-y, c'est trop facile, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis en train de. Je suis en train de, le... je suis en train de le casser. Ah, ouais, non, ok. Ah, non, non, non, non, là, t'es passé. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Vas-y. Et oui comment on peut vous boucher les gars, c'est fini, ils sont bloqués hein. Vas-y, vas-y, Ouais ouais je le cherche hein, je sais pas où il est, il est. Ah oui je l'ai fait tourner hein. Il est mort Non je suis mort Non. PAS possible. Je suis relancer Vas-y, vas-y, vas-y. On a 15 minutes 50 donc on a perdu. Voilà. Félicitations à ceux qui pensaient que c'était pas possible. Ah ils ont gagné Si Fanou aussi la rasque. Ah, petite crédit mesdames et messieurs, est-ce qu'on va gagner ce Bedwars Ça va c'est cool en vrai. Non Ouais Ouais, tu vas gagner des lots quoi. Allez, tu sais quoi, je vais être un mec malin cette fois. Voilà. Ah, je vois le, le malin en question tu vois. Tu vois ce que c'est d'être malin Je vois, je vois. Bah au moins y a pas un mec qui pourra venir et en deux secondes casser notre lit quoi. C'est déjà ça. Il est vrai en fait, il va pas protéger son lit. Il vas pas protéger, tu Kinder. Oh, il nous a baisé le bleu. Voilà. Oh, il était juste ah, pas Attends, mais y'a un mec chez nous, Fares Il s'est fait exploser avec sa propre TNT. Y'a un rouge, il m'a mis la pression, il m'a regardé de haut, il a fait une tower, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, qu'il il est pété un peu la base. Tiens, regarde, vu que je suis un mec riche, tiens, regarde, prod 2 là. J'ai une TNT suivant, on peut aller essayer de casser une base. Mais euh, en gros, euh, de ce que j'ai compris, Gref a essayé de contacter des énormes streamers français. Sauf que ben, ces énormes streamers français étaient trop compliqués à contacter. Je pense que c'est bon, ils ont plus de lits. Le fait qu'il y ait l'event d'Amin en plus, ça ça fait qu'il y a beaucoup de streamers qui, qui avaient plus la tête à ce match-là que... Oui, c'est ça. Euh... Oui, aussi. Je suis aussi. Eh ah, attends, Fares, on est à 7 minutes de jeu, là. Oui. Il reste ultime. Et je, je, je suis chez les Verts. Je suis pas loin de toi, j'ai une TNT, je passe si t'en as aussi. Ouais vas-y bouche-les non Comme ça là Comme ça Il est où le last Bah je sais pas, chez nous Je pense Voilà On, ah, discute, on mecs... discute, on discute Oh euh... oui il est chez nous Le mec médisant qui disait qu'on pouvait pas gagner Hein Mis skin, il tu meurs tout seul Attends, je, je suis en train de boucher la bordure Ah non Ah tu veux le chez bordure J'ai gagné Bien joué ouais bro.